Ta copie là elle vient ici tout le temps! Okay. Elle quand tu les pas à la maison! C'est okay, comme ça hey, hey, de hey, de hey. De Actuellement, la fille me met enceinte! Toi, tu peux pas la photo, là, vache? Oui, Tu sais que. En fait, là-bas, C'est seulement 500 fois ça va te coûter! Tu as me dit que 500 fois ça te dépasse! Avec tout l'argent que tu as sur sur ma Attends, ma... Pardon! Il faut avoir un tour! On ne peut pas le propriétaire! Hein? Ah, je sais qu'il a un carême. Oh bébé, tu ne peux pas encourager le propriétaire. Tu peux a... prier avec lui, non hein? Tu peux prier avec lui pour encourager Non, c'est pas parce qu'il est, est notre propriétaire. Quand il va faire quand il va faire quand avec lui. Non, mais chérie. Non, le soir quand il mange, je l'aide à manger, je mange avec lui le soir. C'est sérieux ce que tu dis là. A chaque fête là, tu es toujours le premier à aller manger chez lui. Hein? Tabaski, elle a là, bon, tu es le premier. Attends, tu pas m'embêter. Après, tu marié. Chérie. Tu prends les jeunes là, c'est pas... pas toi qui es pas... Toi, toi, te dis. Tu ne te dire que c'est bien. Ouais, je... toi, ton problème là, c'est quoi Chaque jour, tu es là à discuter avec ta femme. Ça te plaît comme ça C'est ton problème. Non, c'est n'est même pas mon problème. Toi qui n'aimes pas mon c'est toi qui m'étais ta vie dans la parole là, là des choses. Tonton, pas seulement oubliez le Salut à la vie. Tu vas pas te débarrasser de bon la vie. Bon Il faut faire. Viens prier avec nous, chérie, viens prier avec nous. Il a besoin de quelqu'un comme moi pour prier. Si ce n'est pas pour manger là, moi je peux le faire quoi Je peux le dire quoi Regarde, ce matin maintenant là, tu t'es dit ah si, si tu as mangé six de d'acassas, c'est que je laisse dans la tu as tout mangé. Hé, hey, c'est pas de voir là, tu vois, mais tu hey, D'accord. Hey, après tout, je suis ton marié. Ce oh. qui se passe dans la chambre reste dans la chambre. Eh, hey. mais chérie, on est en train de parler là, où est mon téléphone dis si tu sais c'est maintenant, maintenant les 10h30. 10h30, alors là C'est maintenant les 10h30. C'est sûr qu'il est 10h30. Cool Un tu exagères. Il est 16h30, non Non, oh, il est 16h30. Oh, bébé. Comment ça Toi aussi Non, je veux dire, tu parti, oui, veux partir, je t'attends Oui, non, je te que tu dois aller à 17h. Tu veux dis que tu es h 30 tu sais que j'ai appris que la vie là, c'est pas bien sorti. Ce, ce qui avait sorti là, c'était trop petit. Donc ce qui est sorti là, Hey, je ne blague pas. Ils hey. ont dit ce qu'ils avaient commencé la carrière. Il doit tout, tout reprendre. Et j'ai appris même que, au lieu de 30 là, c'est 46 qu'il doit faire. C'est 46. Dois... Ça, là, là, là, toi, Abyss, tu vas sortir de la maison. Tu vas sortir de fait, la maison. Attends, je ne peux pas, pas, pas, pas Toi, tu toi, toi, ne hein, Quel 46 jours ils, ils ont dit. Hein, quel 46 jours ils ont dit. C'est dans la Bible. Ils ont dit, je, je, je, c'est dans la Bible ils ont dit ça. Écoute, écoute, écoute. tu vas sortir sans préavis. Comment je, ça? Je, madame, je vous pas le loyer. C'est oh oh. pas ça. Quand tu n'es pas à la maison, ta copine ou l'autre, Elle se jamais dit ça. Dans le le coin. Ah? Ah? Ah. Dans le, point, dans le point. Ta copine, vient ici tout le temps. Okay. Quand tu n'es pas à la maison. Okay. Comme ça hey, hey, hey, hey, a... Actuellement la fille me met enceinte. Je ne t'ai rien dit. Dans le je là, la c'est mon Tu c'est pas mon mon ami Loup là. Ton cas là, C'est dans la chambre, va régler ça. Oh bébé, il n'est pas touché comme ça. Alors, alors, alors, alors tu le délégué va régler ça. c'est dans la chambre, va régler ça. Nous on qu'à laisser le délégué